Eh bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien Écoutez, pour ma part ah, ça va nickel ça va nickel bon j'ai une voix un petit peu différente de d'habitude On se retrouve aujourd'hui sur Grand Utopia avec ce très beau Scania S730 Pour transporter vous le voyez un train de chenilles qui fait 11 tonnes une belle livraison, Grand Utopia sous la neige, vous l'aurez compris On part de Pontiac, de l'entreprise Transport et Valence Et vous le voyez, on va destination Ilif euh, e dans l'entreprise Univers Simu D'ailleurs, bah, big up, big up à, à Univers Simu Donc voilà, 9 km de route, un départ à 12h40, 13 minutes de trajet On a vraiment une belle petite route à faire les amis, je vous parle Vous l'aurez compris, en voix off et bien tout simplement parce que je suis absolument malade voilà je suis malade je pense que, que ça s'entend j'espère que vous allez tout de même apprécier cette vidéo puisque et bien j'ai roulé de manière relativement qualitative alors à quelques moments j'ai fait quelques petites folies hein. c'est à dire que euh, vu l'état de la route euh, vaut mieux pas rouler forcément à 90 km heure euh, bon quand tu vois comment roule l'intelligence artificielle des fois tu te poses la question mais en tout cas en tout cas voilà j'ai fait une bonne route sachez qu'il y a une deuxième, euh, un deuxième trajet qui est en vue euh, et qui est relativement sympa donc ce sera pour une prochaine vidéo Déjà j'ai hâte de vous lire, voir si ça vous plaît ce format là Puisque du coup je vous parle vraiment euh, à tête reposée euh, en dehors Voilà donc euh, je sais pas si, si ça vous plaît Mais en tout cas voilà Grand Utopia sous la neige c'est donc bel et bien possible Avec le mode Frosty Winter Donc là j'utilise la version 9.3 euh, Mais j'ai vu que la 9.4 est dispo Donc vous pouvez vous la, la trouver très facilement sur internet euh, C'est le seul mode qui n'est pas sur le Workshop Avec ça j'ai ajouté le mode Real Snow euh, version 2.2 donc ça c'est sur le workshop ça permet de rendre la neige réaliste alors soyez rassurés c'est une version 1.42 mais ça fonctionne très bien en 1.45 et en 1.46 également donc euh, donc voilà là évidemment je roule un petit peu vite selon les conditions euh, de la route mais vous allez voir j'essaye toujours de ralentir euh, à l'avance pour euh, voilà après l'adhérence était bonne hein. clairement vous allez voir l'adhérence était bonne donc c'est l'essentiel c'est vrai qu'à partir du moment où, où tu perds le contrôle euh, c'est là que c'est un, un petit peu le bordel ce qui est assez sympa c'est que bah je suis tombé malade ok certes euh, Mais en plus de ça la neige est tombée au même moment euh, Que j'ai ajouté ce mod euh, sur Grand Utopia Donc ça c'est assez fou euh, Faut savoir que dans ma région Waouh il wow, y a eu euh, pas mal de, de carambolages euh, euh, Assez cocasse. Donc voilà vraiment soyez prudent et tout avec la neige et surtout le gel euh, Alors je dis cocasse parce qu'il n'y a, a, a, a pas de drame euh, Mais voilà euh, soyez, soyez vigilants sur les routes et tout c'est la galère Une grosse pensée aux routiers qui roulent euh, bah, sous la neige quoi euh, Je peux aussi juste vous parler d'un du, mode que j'avais rajouté entre temps C'est le mode Anime Gates Pareil ça, ça vous trouvez ça sur internet c'est pas sur le workshop Donc ça permet en fait d'animer les, les portails euh, Et bon bien sûr Grand Utopia, Mygotopia, Akokan Island Ça aussi vous trouvez ça sur internet Et puis euh... Vous le voyez assez souvent les remorques euh, Merry Christmas Voilà les remorques euh, Joyeux Noël euh, euh, Tout ça tout ça Ça c'est le mode Trafic Christmas Et ça c'est sur le Workshop Vous le trouvez sans aucun problème Donc voilà j'essaie de bien prendre les ronds points comme il le faut Je vais pas trop vite, j'accélère pas trop fort On essaie de faire ça bien Après on a quand même une, une bonne adhérence Donc euh, c'est donc euh, plutôt pas mal donc ouais je suis assez content Grand Utopia sous la neige euh, C'est vraiment euh, vraiment fou Alors avant d'en parler de toute façon je, je vous laisse voir le, le, le jeu par vous même euh, Là j'ai un petit peu vite hein, dans ce virage quand même Je vous laisse voir le jeu par vous même je vais pas vous, euh, vous dire ce que je vois Puisqu'on voit absolument la même chose Mais euh, avant toute chose donc oui en effet ça a été bien confirmé Vous avez vu les commentaires de la dernière vidéo euh, Grand Utopia est bien compatible avec la dernière version de Truck, à savoir la 1.46 Même si c'est écrit 1.45 alors je crois qu'il a, il a remis à jour euh, My Godness mais en tout cas elle est compatible Et eh bien dans tous les cas euh, Fox l'a confirmé My Godness l'a confirmé Donc voilà vous pouvez vous faire, vous faire plaisir et vous voyez que tout fonctionne Très très bien et, euh, et donc voilà Pour revenir sur ce mode neige donc qui est compatible Avec Grand Utopia et je ne le savais pas alors euh, LCC Fox avait déjà fait des vidéos sur Grand Utopia Sous la neige mais je vais être très honnête j'avais Et eh bien oublié tout simplement j'avais oublié que c'était sur sur, sur sur Grand Utopia Mais c'est vraiment mais merveilleux quoi c'est merveilleux, alors c'est peut-être pas forcément le meilleur trajet Vous verrez le, le prochain dans, dans la prochaine vidéo Mais déjà là Déjà là c'est une redécouverte totale parce que euh, bah là il y a un château juste devant nous euh, Non je dis des bêtises, si il y a un château là, on, va, on va passer sous un pont Et en fait c'est une route qu'on a déjà pris quand même assez souvent euh, Dans d'autres dans, dans carrières Mais on a déjà pris cette route bah, Assez souvent mais en fait Tu redécouvres le jeu Tu redécouvres totalement la map et c'est super intéressant Voilà c'était le, le, le, le petit mot que je voulais dire C'est tu redécouvres absolument tout. Euh, et à un moment donné... Euh, alors, je sais plus si c'est sur ce trajet ou si c'est sur le suivant, en fait. Euh, euh, je vais pas vous mentir, j'ai un peu la tête euh, déphasée. Euh, je pense que ça s'entend. Euh, enfin, la tête déphasée, je... Voilà, <rire> tu m'as compris. Mais en fait, euh, voilà, c'est... C'est une autre expérience. Et, et des fois, tu dis, ah, mais on est là Ok, on est là, en fait, tu vois. Et, euh, et c'est assez, euh, assez plaisant, quoi. C'est-à-dire ici je, je saurais pas dire où on est. Mais si tu m'enlèves la neige, bah oui, c'est logique. Alors, évidemment, on est entre... Euh, entre Pontiac et Ilif, hein, ça c'est sûr. Mais, euh, mais donc voilà, c'est assez euh, c'est assez stylé. Alors là, je vais, euh, je vais doubler le, le camion parce qu'il roule assez lentement. Vu que c'est une montée, j'ai pas mal de, de vitesse, pas mal d'adhérence. Donc on en profite, hop, je le dépasse sans aucun problème. Voilà, pile au moment où les voies se, se resserrent. Donc évidemment, dès que je peux, je, je roule quand même un maximum à, à 90 parce que bah, ça reste quand même de la ligne droite. Hein. Mais euh, Ouais ce que je disais en fait j'avais envoyé un. J'avais envoyé à MyGodness justement des screens des euh, bah, screens que je vais vous faire apparaître à l'écran maintenant. Euh, donc euh, les screenshots, des euh, petites balades que j'ai pu faire sous la neige, et notamment de la prochaine vidéo. Mais vraiment c'est là que tu vois que la map est quand même quali quoi. La map est quand même relativement quali si vous voyez ce que je veux dire. Ça rend super bien sous la neige, avec ou sans neige quoi. Donc euh, vraiment génial. Alors là je ralentis, vous avez vu, c'est de prendre un petit peu d'avance parce que je vois l'intersection, les gens qui s'en servent, etc. Puis là on va arriver sur un passage à niveau également, limité 50. Donc on ralentit sans freiner sans freiner fort bien sûr. Voilà. Hop, on avait l'entreprise des, des dinosaures juste à gauche. On passe le passage à niveau. Voilà, et cet endroit là me fascine, puisqu'on arrive déjà sur, sur Ilif. Cet endroit me fascine parce que je m'en souviens très bien. Euh, on a fait un convoi avec euh, Fox et My Goodness Absolument ici Me semble-t-il que c'était même le, le, la, la toute première fois qu'on a joué ensemble Je crois Et en fait là Mais bah, c'est absolument fou quoi Avec la neige euh, le, le, les, les, les petits étangs qui sont gelés hein, Si je peux appeler ça des étangs enfin, c est, c est, On est ailleurs quoi On est totalement ailleurs Parce que là j'ai des flashs du convoi Où, où, où on était passé par là quoi donc, euh, donc vraiment sympa Donc voilà il livre découverte on va arriver tranquillement à l'entreprise donc voilà c'est une route, route assez sympa et c'est ça ce qui est cool c'est que même quand les, rou les routes sont monotones bah ça te change totalement le... la façon de voir les choses quand il y a de la neige quoi donc voilà, euh, je suis désolé un petit peu pour le, le, le, les sujets de discussion évidemment qui sont relativement vagues, euh, vous l'aurez compris la, la voix off comme ça en fond derrière, euh, j'espère que ça vous dérange pas, pour euh, la prochaine vidéo, bah on va refaire comme ça parce que j'ai pas le choix je suis malade, <rire> mais pour la prochaine vidéo je, on, on trouvera des, des sujets de discussion ne vous inquiétez pas, après je peux pas trop parler euh, parce que je, je, je, je tousse littéralement toutes les 5 euh, minutes, donc, euh, donc voilà là on va, on va arriver pour, pour faire un petit screenshot et pour, euh, pour livrer, vous allez voir la petite manœuvre bien sympa donc là on arrive chez Universimu bien sûr euh, pas de vidéo dimanche Ce dimanche il n'y aura pas de vidéo euh, malheureusement Puisque dimanche 16h euh, la France C'est la finale et oui les gars Et oui on est en finale messieurs dames incroyable Ça va être génial France-Argentine euh, Ça va être euh, relativement légendaire Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent euh, Mais en tout cas en tout cas, voilà c'est Masterclass euh, ce qu'on a fait euh, Ce qu'on a fait contre le Maroc bien sûr Donc voilà les amis je vais vous laisser Sur, sur cette petite manœuvre Du Turfu euh, Je l'ai corrigé juste euh, dès le début et puis vous allez voir après ça rentre tout seul euh, sans, sans trop de, de problèmes <rire> Donc voilà un petit peu Merci pour vos commentaires sur la, sur la dernière vidéo euh, J'attends évidemment vos euh, J'allais dire vos encouragements Non mais des petits bons rétablissements Voilà Je pense que vous allez m'envoyer de la force Ce qui va me permettre de, de guérir un petit peu plus vite bien sûr bon, grave hein, C'est juste que c'est chiant quoi Quand ton métier c'est de, de parler quoi euh, donc, euh, donc voilà quoi. Euh, N'oubliez pas euh, évidemment de, de bombarder la barre de pouce bleu et puis on se retrouve très vite, c'est la semaine prochaine pour, euh, pour de prochaines vidéos. Un bon week-end à vous. Faites vraiment attention sur les routes. De toute façon l'hiver ne fait que commencer, on n'est même pas encore en hiver. Même si je sais que quand on va arriver à Noël, il euh, bah, y aura plus de neige. <rire> Mais en tout cas voilà, avec le gel etc, euh, soyez vraiment très prudents les amis. Euh, ça va très très vite, c'est terrible. Et, euh, et donc voilà. Je vous fais plein de bisous les amis. C'était Mkolo à la prochaine. Ciao tout le monde.